c'est un rêve de petite fille. On veut être danseuse comme on aspire à être une princesse. Ma mère m'inscrit à ma première classe et m'offre mes premières pointes. Entre l'école et les devoirs, je vais m'exercer à la barre et au miroir. Puis mon rêve devient une vocation. Je sais que je ne ferai rien de mieux que danser. Vient ensuite le premier spectacle, le premier pas de quatre, puis le premier pas de deux. je m'inflige et de cette adolescence que j'enterre Un et deux et trois et quatre. tous les jours je répète la gamme de mes échauffements mon rêve est un sacrifice je suis une danseuse